Parti, il n'y a pas un renouvellement conformément à la loi. D'un dernier point, il y un parti qui nous renouvelle ses instances instance ou deux tiers conformément aux dispositions du code civil, du code des obligations civiles et commerciales du Sénégal. Mais aussi, l'autre, moi, a problème au parti au Sénégal. Et l'autre, règle le code, il a rien fait. Moi, je suis de tenir sur qui est instance, renouveler sur qui est structure, réaffirmer notre volonté.